Trump est euh, manifestement à 100% sur euh, l'attaque frontale, entre guillemets, il a simplement oublié, ou il est en train d'oublier ce, ce qui est surprenant de la part d'un professionnel rompu à la caméra comme lui, que dans un débat, euh, l'auditoire est derrière la caméra, c'est-à-dire que c'est le public en fait. Ton interlocuteur, comme disait Cochet, c'est le public, c'est pas ton partenaire. Et en l'occurrence... Je me permets de te couper juste une chose en parlant public. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, pareil sur YouTube, mais qui me semblerait serait. Car ah oui, on, on m'a dit. Oui. Vidéoscopie. Bon, ouais, Écoute, ouais. Non, on n'a pas été crédité. Hein. Non, non, non, on <rire> m'a dit que le principe de vidéoscopie commençait à faire des émules. Donc, euh, bah, écoutez, ça serait juste sympa de remercier celui qui voulait inspirer. Et puis, euh, sinon, bah, je vais faire comme Marvel, je vais vous envoyer des raids. Ah, non, je déconne, <rire> on est un peu plus intelligent. Pas de raid, simplement amicalement, avec un petit smiley avec le petit cœur. Quand vous découvrez quelqu'un qui fait une vidéoscopie sur le truc, vous mettez en commentaire, oh, ça me fait penser au hashtag vidéoscopie de Stéphane Edouard, smiley cœur. Là, ça va, on n'ira pas en tôle pour ça. Non, non, non. Très bien. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. C'est du Chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Donald Trump, Joe Biden. Premier débat présidentiel américaine 2020. Euh, si nous nous lancions, Christophe, le défi de décerner des bons et des mauvais points, d'essayer de deviner le vainqueur, d'essayer de pronostiquer ce qui va advenir le jour du vote, euh, je pense qu'à l'échelle euh, de l'Amérique, euh, ça aura assez peu d'impact. Hein, donc je ne voudrais pas qu'on me qu'on m'accuse d'ingérence euh, ou d'inférer les résultats d'une quelconque façon, hein, je ne sais pas, Poutine, euh, pas encore, en tout cas, mais j'y travaille. En tout cas, je pense qu'on a moyen de bien se marrer avec ce type de contenu et également de faire du cross, c'est-à-dire de mélanger, de faire se recouvrir les champs vidéo d'actu et vidéoscopie. Vous connaissez les principes, c'est une vidéo un petit peu mutant, il y a un peu d'actu, il y a un peu de vidéoscopie et il y a surtout... Alors Christophe, euh, je, je, en fait je suis submergé de messages à ton encontre. Ah. Alors j'ai deux types de messages. J'ai un, on n'en peut plus, on veut voir sa gueule, parce qu'il <rire> paraît que tu, tu fais comme le mec dans l'inspecteur gadget, le, la voix du méchant derrière qu'on ne voit le, jamais. Et, et encore, j'ai vu qu'il y en a qui me traquent, hein, qui ont repéré des reflets. Oui, de oui, de oui voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> et secondes, parce que Christophe vous lit, mais il ne vous répond pas, mais il vous lit. Hein, c'est un peu Big Brother. C'est Big Christophe, c'est Big Christopher. <rire> Et, et secondo, euh, on nous dit, mais quand est-ce que tu, tu, tu, tu nous aboules un peu la thune Enfin, quand est-ce que tu lâches un petit peu les cordons de la bourse Quand est-ce qu'on peut s'offrir les contenus de Stéphane un petit peu moins cher Parce que c'est vrai que ce n'est pas donné. Écoutez, éventuellement... Là, il, il le... se penche en arrière, vous ouais. ne le voyez pas, mais il se penche <rire> en arrière sur le fauteuil. Il s'est complètement incliné, il est quasiment à l'horizontale, et il fait des ronds de cigares, en fait, qui montent vers le, le plafond et qui partent dans le ventilateur. Genre, aïe, j'en prends plein dans l'œil. Vas-y alors, Christophe, qu'est-ce que tu fais par rapport au tarifs Éventuellement. Éventuellement, on peut voir pour quelque chose, peut-être vers Halloween. Donc, autour du, du week-end, ça tombe un week-end Ça tombe ça quoi tombe samedi, Ça tombe un samedi. Autour du samedi 31 octobre. Donc, probablement, j'imagine, du vendredi minuit au lundi midi, quelque chose comme ça. Éventuellement. Éventuellement, euh, je pense que ça va commencer à être intéressant pour vous. Donc, notre soyez malin, mettez dès maintenant dans votre panier les contenus payants de la chaîne du social de Galinette qui vous plaisent, regardez combien ça coûte maintenant, comparez combien ça coûte à Halloween, vous allez voir que ce que vous allez économiser, et vous n'aurez plus qu'à euh, sortir la petite CB et à euh, participer à la contribution de notre patrimoine autobomunistique avec évidemment la fé fée de tonton Stéphane et la peau porche de euh, Monsieur Christophe. Et puis accessoirement, au passage, vous aurez aidé une personne racisée à vivre honnêtement de son travail. Et puis non, plus sincèrement, vous vous tout simplement les meilleurs contenus, et les seuls d'ailleurs, euh, c'est pas, pas très difficile, <rire> ça c'est de l'humidité mais vous le reconnaissez pas, euh, non ce sont euh, les conférences dont vous entendez parler depuis des années sur les dilemmes et les relations interpersonnelles, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou tout simplement amicales, euh, je n'ai à ma connaissance depuis 2009 pas d'équivalent sur le marché français, s'il y en avait ça se saurait, donc euh, préparez-vous à les acquérir sur cette période. Alors, euh, direction San Francisco, direction Léo, immergeons-nous dans l'ambiance des présidentielles 2020. Que va-t-on apprendre Oui, allô <rire> Allô, San Francisco C'est San Francisco. Bonjour, c'est Paris, Rome, Rome, Paris, à l'appareil. Immergez-nous un petit peu dans l'ambiance des présidentielles américaines dans un premier temps. Est-ce que les gens en parlent euh, Rappelez-nous que vous avez... Euh, bon, on va arrêter de... Vous voyez, c'est ridicule, hein, t'es Léo, t'es l'ex-directeur de publication de la chaîne. Tout le monde t'a remis, et pour les nouveaux, bah, référez-vous aux anciennes vidéos de la chaîne. Alors, Léo, on va faire ça en trois, petites, euh, en trois petits temps. D'abord, oui. qu'en disent les gens autour de toi, même si les gens autour de toi sont biaisés, ce sont des Californiens, donc évidemment, on sait de quel, euh, de quel côté de l'échiquier politique ça va pencher Ensuite, euh, quel retentissement a eu le débat Et puis troisièmement, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé personnellement, euh, les punchlines que tu as notées ou euh, ton, ton avis. Voilà, ça, ça, c'est une habitude que désormais nous allons essayer, Christophe et moi, de mettre en place. C'est l'appel à un expert, l'appel à un envoyé spécial, l'appel à un correspondant sur place. On trouve que... Hein, euh, la, la valeur ajoutée, pour l'instant, a été au rendez-vous avec Lou, l'escorte, euh, Alexandre, alias coach YouTube, alias euh, avocat, et euh, Léo, alias directeur de publication à San Francisco. Si vous avez le potentiel d'être notre correspondant spécial de la chaîne dans un pays où il y a une actualité politique ou sociale chaude, indiquez-le en commentaire et on pourra éventuellement vous, vous appeler. Globalement, le débat a été vraiment euh, conspué au sens où il était très très très ennuyeux, euh, assez peu divertissant, euh, et beaucoup de commentateurs, euh, pas nécessairement euh, euh, démocrates ou conservateurs, l'ont trouvé vraiment euh, « the worst debate ever », vraiment le pire de, de tous les débats. Attends, aux États-Unis, il faut toujours se demander si quelque chose est jugé sur le plan de son potentiel de divertissement, ou sur le plan du fond. Est-ce que ça a été jugé comme un mauvais divertissement ou est-ce que ça a été jugé comme quelque chose dénué de substance Je pense qu'en réalité, le fond ici n'a pas beaucoup d'importance et que les, les, les Américains vont chercher celui qui va incarner au mieux le président et finalement les, les questions de fond euh, passent un petit peu au second plan. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas débattu pendant une heure et demie de savoir si le Green New Deal c'était une bonne ou une mauvaise idée euh, finalement, les, les, le vrai fond il est évacué très très vite et euh, il s'envoie plus des salves euh, du côté de Trump et on va dire des messages un peu plus euh, rassurants du côté de Biden. Donc j'ai vraiment un, eu l'impression que le fond passait au second plan et que c'était plus un débat sur qui incarne le mieux et qui est le plus convaincant dans, dans sa stature et dans sa personnalité. Bah alors, puisque tu viens de formuler une question, maintenant réponds-y. À ton avis, qui, qui incarne et qui répond à la stature J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Enfin, tant mieux, tant oui, mieux, tant euh, mieux, tant euh, mieux. Je pense que Biden a légèrement euh, gagné le, ce, ce premier débat. Selon moi, euh, c'est aussi l'avis d'un ami qui est pour le coup très conservateur. Je pense aussi que, que Biden a, a gagné ce premier débat. Euh, Selon moi, il a utilisé quelques techniques, quelques techniques hein, très grossières hein, pour, pour l'observateur attentif, mais qui, à mon avis, peuvent fonctionner. Je pense que tu l'as vu aussi il y a des très nombreux regards caméra que Biden a utilisé. C'est artificiel. C'est grossier, mais je pense que ça marche assez bien. Biden a beaucoup plus une late night FM DJ voice. Ah, mais là, si tu n'expliques pas ça, ça devient une private joke entre nous, mon coco. La late night FM DJ voice, c'est la voix qui descend dans les octaves et qui vous explique calmement comment ça va se passer. C'est la voix de fin de soirée sur les bandes FM. Il s'appelle Chris va... Voice. Of all the possible negatives, Names, Of all the possible negatives. Names, those, accusations. Things that the other side might be thinking about me based on the circumstances or the environment or their own paranoia. C'est ça la late FM9 DJ voice. Pour parler de Trump, j'ai trouvé qu'il faisait le mauvais bully. Bully, tu sais, en anglais. Oui, là, est on est d'accord. Là, on est d'accord, celui qui t'embête à l'école, il avait un ton de voix assez haut. Oui, il détimbrait. Cochet te... aurait dit qu'il détimbrait, souvent. Oui. Eh ben voilà, je, je, je l'ai entendu, sûrement, parce que j'ai été attentif à des explications de Cochet. J'ai marqué dans mes notes « wrong type of bully ». C'est-à-dire, c'est pourquoi pas de, de jouer le bully, mais là, c'est un peu le bully qui se force à être bully. Et donc, sa, sa force euh, était assez mal dosée. Un reproche que je fais aux deux, je trouve que dans une ère où la punchline est maîtresse, euh, ils l'ont très mal utilisée, et les deux que j'ai retenus euh, étaient extrêmement téléphonés. La première euh, de Trump, c'était de dire « j'ai plus fait en 47 mois que vous en 47 ans ». Je l'avais aussi, 55… 55... Okay, attends, attends, Christophe témoigne que je l'avais aussi, 47-47. Ah oui. Exactement. Punchline qu'il avait déjà ressorti maintes et maintes fois, donc ça c'était vraiment éculé selon moi. Et Biden en a fait une, mais aussi téléphonée j'ai trouvé. En commentaire à, un précédent, euh, à une précédente remarque de Trump, il disait à propos des morts du Covid, « It is what it is ». Et Biden a dit « You said it is what it is and you are who you are » l'indécis du bas de la classe moyenne, sans aucune condescendance et sans aucun mépris pour lui ou elle, je ne suis pas sûr que « it is what it is and you are who you are » soit quelque chose qui lui, qui l'incise beaucoup, hein, franchement. Deux arguments que Biden a utilisé qui sont typiques de la gauche, qu'elle soit américaine ou même, euh, même française, mais qui, à mon avis, fonctionnent toujours, c'est « I am from the suburbs », euh, J'ai grandi en, de, en banlieue. Euh, donc ça, il l'a tartiné euh, vraiment comme il faut. Et le deuxième qui, à mon avis, était beaucoup plus puissant, c'est quand il a fait un mini storytelling. Ah, ah, ah je l'ai, je l'ai, je l'ai. Attends, attends, laisse-moi deviner. Vous avez des, des chaises vides autour de la table. Exact. Et ça, il l'a fait euh, en, en associant presque trois techniques d'une certaine manière. Le regard caméra, late night FM voice et You have an empty chair in front of you. Très bien, ben on remercie notre envoyé spécial à San Francisco. On le retrouvera euh, désormais, oserais-je le dire, régulièrement sur la chaîne. La prochaine fois, ce sera dans quelques semaines et tu nous feras participer à ce que tu as subi hier. Hein, J'ai bien dit subi euh, à ah dessein. Ouais, C'était vraiment Vas-y, tease-le-nous. Vous pouvez vous abonner, rien que pour ça vraiment énorme. Allez... T'as vu, le directeur de la publication, je il sait le faire. Hein. T'as vu, comme il a glissé le abonnez-vous, Plus de, tu vois, ah ouais. il a plus d'expérience que toi. Hein. Ça, ça, ça, voit, ouais. ça passe sans, sans, sans loup. Hein, Toutes les entreprises au, en Californie sont sommées à partir d'un certain nombre d'employés de former leurs employés à pas trop harceler, pas du tout harceler, euh, en passant au minimum deux heures de formation. Ça va te faire euh, du bien. Tous les ans. Et donc vous découvrirez dans cette prochaine vidéo tous les slides extrêmement euh, gratinés Et, tous et les extrêmement top secret surtout <rire> <rire> <rire> Gratinés et top secret Tout ce qui se passe en Californie se déploie sur l'Amérique entre 6 et et mois et un an plus tard et tout ce qui se passe en Amérique se déploie chez nous entre 2 et 3 ans plus tard Donc là tu as juste... Oui. Euh, euh, tu as juste de deux ans, deux ans et demi d'avance sur nous, en fait. Hein, mais ça va, ça va vous ça. arriver une également. une boule hein. de cristal. une boule de cristal. Je suis à l'avant-garde de, des, des débats soci... sociétaux, etc. Des mégenrés, des racisés, des plus. Voilà, je... Ça, ça sera pour la prochaine je... fois. Je, je ne les compte plus, mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. N'oubliez pas, restez sur la chaîne et, et dites-nous euh, en commentaire. Voilà. <rire> on remercie notre correspondant spécial. Merci, Léo. Bon. Christophe, on a bien remercié Léo. Euh, maintenant, il s'agirait de donner des points, hein, parce qu'on est quand même là, avec notre orgueil bouffi, notre prétention, à donner des points à des gens qui nous surpassent en tout point, mais en même temps, c'est un petit peu notre privilège d'esclave, hein, c'est de pouvoir comme ça noter nos maîtres. Hein. Est-ce que tu as un avis, Christophe, sur ce débat Est-ce que tu l'as vu déjà Alors j'ai vu le débat, oui. Pour toi qui a, qui a, emporté, euh, qui a emporté le débat, Biden, Trump, égalité Écoute, pour moi, je dirais, moi je, suis, je, je dirais égalité, mais un peu plus peut-être pour Trump, moi je dirais. Donc Léo vote Biden, enfin il vote pas Biden au sens <rire> élection, au sens média politique. il dit que Biden l'a emporté, Christophe Trump, et moi, égalité, voilà. Ah. Euh, pour moi, ce débat a eu un vainqueur, qui n'est ni Biden ni Trump, pour moi, c'est euh, ce qu'ils ce qu appellent en anglais le, le médiateur ou l'animateur, ou ce qu'on appelle en français le journaliste. En l'occurrence, Chris Wallace, euh, pour moi, a été assez impérial et les deux candidats ont été assez mauvais en se caricaturant eux-mêmes. Donc pour moi, c'est Chris Wallace qui l'a emporté. Je suis content, Christophe, je râle souvent. Je suis néanmoins content que les la dernière fournée ait permis aux gens qui me connaissaient assez peu de souligner une de mes qualités, qui est l'impartialité. C'est-à-dire que beaucoup m'ont trouvé assez impartial sur l'affaire Marvel, dont j'ai dit que dans un premier temps, pour lequel j'avais un mouvement de sympathie, sur lequel je suis revenu en expliquant point par point que ça, ça, ça, ça, ça ne se faisait pas et que c'était idiot. Et du coup, bah, vous allez le découvrir effectivement, je suis capable d'avoir une préférence personnelle, voire de rejoindre un parti politique, voire d'œuvrer à, à, son, à, son, à son, son, son avènement. Mais je suis parfaitement également capable de reconnaître quand, euh, quand on a été bon ou pas bon, quand l'autre a été euh, supérieur. En l'occurrence, euh, je trouve que le journaliste a fait preuve de cette même qualité, que Chris Wallace a été non seulement impartial, mais particulièrement diligent, et particulièrement il a eu une main de fer dans un gant de velours, en maniant bien la carotte et le bâton, et en maniant bien l'agressivité et le rire euh, dans la façon qu'il a eu de distribuer la parole, parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile de distribuer la parole dans ce débat. Première, alors ça c'est un, un fait, donc draw game, égalité pour moi, égalité dans la médiocrité entre Biden et Trump, un très bon point en journaliste, mais du coup je me suis dit, à ton avis maintenant que ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble, quand, quand je dis que j'aime bien le journaliste, qu'est-ce que je fais eh ben, on va parler du journaliste un peu. On l'a fait, et après, qu'est-ce qu'on fait Christophe, on... petit scarabée, oui. on... je forme patiemment. <rire> ben, on se dit, qui c'est Voilà, qui c'est, exactement. Pardon. Qui c'est Pourquoi il est là euh, D'où vient-il D'où sort-il Quel est son camp Quelle est sa place Quelles sont les polémiques à son sujet Et là, en l'occurrence, de qui descend-il Et on trouve... Ah ben, ça, ça s'appelle faire le boulot, et c'est pour ça que vous aimez mes vidéos, c'est pour ça que vous allez les rétribuer avec. Voilà, c'est parce que nous, on ne, on ne se base pas sur une impression charnelle, on n'est pas tripot, on ne réfléchit pas avec nos tripes, on essaie de comprendre de quoi on parle et on met les choses en perspective, on fait des petits travaux d'enquête qui sont désormais à la portée de tout le monde avec Internet, mais que pas tout le monde fait, hein, loin de là. Chris Wallace est le fils de son père, hein, comme nous tous, sauf que son père était également journaliste politique et son père avait déjà interviewé Trump. Le sujet, c'est que Trump avait fait quelque chose de très intelligent, Hein, il a une intelligence qui n'est pas commune et qui est très différente de l'intelligence européenne. C'est qu'en fait, il joue des euh, rapports de force à long terme. -à en fait, il donne des coups qui ne sont pas forcément fatales à très court terme. C'est un peu Mohamed Ali. Il ne tue pas l'ennemi avec un monstrueux crochet à la à George Foreman. Mais en fait, il le mitraille pendant 12 rounds. Et à la fin, l'ennemi titube et euh, il, gagne, il gagne au point. Comment insulte-t-on un homme qui exerce la même profession que son père en disant qu'il est moins bon. Exactement. Tu vois Ça y est, ça y est, Christophe, prend la logique comme d'influence. Ça, ça s'appelle de la. Alors, si on veut être médisant, on dit que c'est de la psychologie de comptoir. Si on veut être honnête, on dit que, ben, en fait, ça s'appelle simplement faire le boulot. Il l'a pris au foie en disant l'interview de Chris Wallace est indigne. Je le fais de mémoire, mais on le mettra en post-prod. Ce monsieur n'est pas du tout à la hauteur de son père. Quel grand journaliste son père Et résultat. Quatre ans plus tard, on a le Chris Wallace qui, dit, qui, qui délivre une prestation qui, selon moi, est assez au-dessus de tout reproche. Il y a deux choses qui te donnent très facilement raison. C'est un, le visage de ton, de ton adversaire quand tu mens ou quand tu le provoques, ce qui s'appelle, non pas la contre-plongée comme j'ai dit stupidement une fois, pardonnez-moi, c'est le contre-champ. Ça, en général, c'est choisi, c'est débattu par les deux camps et c'est extrêmement Important. Mitterrand s'est sorti d'une panade pas possible parce que son camp avait insisté pour que soient interdits les contrechamps et pour que quand Chirac lui balance l'affaire qu'il avait en cours, euh, son visage ne puisse pas être vu, qu'on ne le voit pas encaisser le coup. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Là, de la même façon, j'ai l'impression que les contrechamps n'étaient pas autorisés, mais il y avait du coup une espèce de vue trois quarts de loin de l'autre qui me paraissait pas très pertinente. Je pense que l'erreur de base des deux, mais surtout de Trump, a été d'arriver gonflé de haine. Et le problème, c'est que cette haine s'est vue trop tôt et trop vite. Il y a le temps, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Il y a trois débats. Par la suite, il a été meilleur. Donc je suis en désaccord avec Léo, nous allons le voir dans la partie vidéoscopie. Mais pour moi, il a perdu le débat sur son entrée en matière. Il est président, il a un mandat à défendre, c'était à l'autre d'attaquer. Partie 3.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 ton interlocuteur, comme disait Cochet, c'est le public, c'est pas ton partenaire. Et en l'occurrence. Je me permets de te couper, juste une chose en parlant de public. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, pareil sur YouTube, mais qui me semblerait serait. Ah oui, on m'a dit, oui. Vidéoscopie. Bon, ouais, écoute, ouais. Mais on n'a pas été crédité. Hein. Non, non, non, <rire> on m'a dit que le principe de vidéoscopie commençait à faire des émules.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 La ligne du corps de Trump qui est inclinée à euh, un bon 20 degrés, hein, vous voyez, il est bien 20 degrés vers son interlocuteur, euh, c'est-à-dire que. Enfin, euh, il y a trois lignes en fait. Il y a où il regarde, c'est-à-dire vers son interlocuteur, comment il est incliné, je viens de le dire, et ensuite il y a le regard de l'interlocuteur qui, lui, part public et lui par caméra. Et on verra que c'est quelque chose que Biden a mieux maîtrisé sur la forme, c'est le regard caméra, le regard public. Il a plus respecté les règles, entre guillemets, du théâtre classique, où on parle à un partenaire tout en regardant le public. Ça, c'est une petite remarque de forme, c'est pas là où je voulais vous emmener avec cet extrait. Many of you, a le petit rire nerveux de Biden, vous le remarquerez à chaque fois qu'il est en difficulté. C'est un faux rire, et euh, ça fait partie de tous ces tics vocaux que l'on a quand on est pris en défaut. Il y a des gens qui se grattent la gorge. <coughs> euh, et il, y a le, il y a les faux rires nerveux. Ceci est un rire nerveux, c'est un rire d'inconfort. Et donc, vous remarquerez qu'il est très facile quasiment de compter les, quand les jabs, les, crush, les directs de Trump passent. Les jabs, ça ne te met pas K.O. Un jab, ça te, sauf s'il si est vraiment à la mâchoire, dans l'angle et tout, mais un jab, ça t'étourdit te, te, en fait. Et chaque fois que Trump passe un jab, vous entendrez Biden faire. <rire> tu l'as entendu là Donc là, Trump utilise un argument qui n'est pas un argument d'autorité, mais qui est un argument entre guillemets fondé, qui est pour factualiser, pour rendre factuel ma performance ou ma contre-performance, en l'occurrence ma performance je souligne qu'elle a été adoubée par des gens de votre camp. Donc ça, c'est un très bon argument, très solide, contre lequel tu peux rien dire. Et donc, quand il peut rien dire, tu entends « Là, Trump prend l'ascendant. On a, on a fait les masques. Pam, pam, tu vois, il pam, jab, jab, jab ». Et l'autre sent qu'il est en train de reculer, il n'arrive pas à remettre un coup. Et là, il va nous sortir sa bonne grosse... « Non, pas ce que tu penses, parce que je ne pense pas qu'il qu l'est comme ça. » Il va nous sortir la bonne vieille technique clintonesque du camp démocrate qui est le storytelling face caméra avec la petite larme euh, dans les chaumières au sens « je connais le peuple ». Mais en réalité, le peuple est du côté de Trump parce qu'il sent inconsciemment que ses intérêts euh, seront, seront mieux défendus à l'échelle nationale et euh, à l'échelle tout simplement de la feuille de paye. Biden vient de se prendre 1, deux, trois, quatre, cinq, cinq ou six jabs. Il a reculé. Il est dans le coin. Là, tu as le choix entre laisser parler ton corps ou ta tête. Ton corps a tendance, enfin en tout cas quand je faisais de la boxe c'était comme ça, tu as tendance à vouloir faire à l'autre ce qu'il t'a fait. Que tu as pris une mandale d'un côté, tu as envie de remettre la même de l'autre ou tu as envie de, de, de rendre la même chose. Et on va voir que le premier réflexe de Biden est d'essayer de lui renvoyer la même chose. Et là, tu vois qu'il y a l'entraînement, c'est que il n'a plus la distance et il n'a pas le, le rythme et le souffle pour lui rendre la même chose. Donc ce qu'il va faire, c'est sortir des cordes. Tu passes en dessous et tu te retrouves quasiment de l'autre côté. Pas tout à fait. Dans les films, es de dans Rocky, tu es de l'autre côté. Bon, dans la réalité, tu n'es pas de l'autre côté. Tu, tu sors à 45 degrés, si tu veux. Et on va voir que c'est ce qu'il va faire. Il va sortir à 45 degrés et il se rend compte lui-même de son erreur. Quand il commence à mettre des jabs, tu vas voir que ces jabs ne, ne, ne, ne, ne touchent pas. Ses premières répliques ne touchent pas et il sent qu'il perd. Tu vas entendre Là, il fait ce retournement sur un plan émotionnel. Et quand Trump comprend qu'il est en train de se faire frapper la nuque et que ça passe, il va lui couvrir la parole. Et ce qui est, et avec des, des coups de merde, des coups sous la ceinture, simplement pour empêcher l'autre de dérouler son storytelling. Re remarquez bien ça. You don't know how to do the job, I know how to do the job. C'est vraiment un job de merde. We didn't shut down the economy c'est ah, pas moi, c'est lui. On n'a pas fermé l'économie, c'est lui qui l'a fermé. Là, on est vraiment descendu au niveau cours de maternelle. Il n'est même pas convaincu par sa propre stratégie. Et là, la grosse massue, démocrate, le coup qui a fait gagner Clinton, le face caméra. Avec Clinton, c'était « je suis gouverneur de cet État. Quand une entreprise ferme, je sais qui se retrouve sur le carreau. Je connais ces gens généralement par leur nom ». Et je peux vous dire comment il s'appelle. Et ben là, ça va être la même chose avec le coup de la chaise vide et euh, le coup de l'infirmière qui tend le téléphone. The reason it's shut down is because look. The reason he shut down is because look. Le look Bidon est très familier de ça, quand il veut changer d'angle ou changer de garde, il a deux trois injonctions type, c'est « look » et le deuxième c'est « this is the deal », ce qui est très américain, voilà comment les choses vont se passer. Donc à la limite, ces mots-là, c'est même pas la peine de les analyser, ils n'ont aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il sait tellement que sa phrase va être faible, qu'il ne la termine même pas, et il dit, voilà, là, si je ne sors pas la massue maintenant, je perds. Et là, il sort la massue. Là, que en fait, Trump sent expérience de vieux roublard. Il sent le souffle chaud. Et il sent que ça commence à tabasser sur la nuque et que l'autre a changé d'angle. Il n'est plus à la même place. Et du coup... Il, il, il a simplement besoin de l'empêcher de parler, en fait, pour ne pas se retrouver KO. Alors, là, on est obligé de considérer que ça, c'est un bon petit crochet au foie, voilà, comme ça, bien, bien, qui fait bien plaisir. Euh, et euh, on aurait presque eu envie, pour qu'il porte plus, pour qu'il soit plus théâtral, que l'inspire de Trump derrière le mot smart, car on respire toujours derrière le mot important, car c'est celui qui va s'imprimer dans l'esprit des gens, que je sais encore, que son inspire derrière le mot smart soit plus long. Mais il avait peur que l'autre lui reprenne la parole. Et donc il n'a pas osé laisser planer ce blanc, on va le réécouter. Ça méritait 3-4 secondes de blanc derrière. En français, c'est comme si tu me disais, euh, Stéphane, si tu étais plus intelligent, tu, machin. Et moi je dirais, Christophe, tu as prononcé le mot intelligent, vas-y dis-moi ça. Euh, Stéphane, tu aurais pu être plus intelligent. <rire> Christophe, il n'a pas fait l'acteur studio, mais à la limite, comme ça, c'est bien, il est honnête. Euh, moi non plus, d'ailleurs, je suis un très mauvais comédien, c'est pour ça que je n'aurais pas, pas fait mon métier. Euh, Christophe, tu as prononcé le mot intelligent Genre laissez ses trois secondes. Il a eu peur de se faire reprendre la parole et de perdre son effet. Du coup, vous allez entendre qu'il s'empresse d'enchaîner, mais ce n'est pas grave, ça, c'est de la forme. Sur le fond, c'est comme un magnifique crochet au foie. Tu l'entends, le rire d'un confort <rire> ?« oh, Give me a break Because... » étant une de ces expressions de pour se sortir des cordes, mais là, ça ne fonctionne pas, par contre. Tu vois, c'est comme... Enfin, tu es, tu es malmené. Euh, tu ne sais, tu peux pas dire juste « Give me a break », il faut contre-attaquer. Euh, bah donc ça, c'est mon quasiment mon passage préféré. Selon moi, c'est vraiment la punchline de euh, ce premier débat. Je ne suis pas convaincu de l'effet cherché. Le "Will you just shush?" pour moi est un pétard mouillé, au sens où ça ne convainc personne. Ça a dû faire applaudir ou ça a dû faire se serrer les poings dans ses dans, dans, dans conseillers dans le camp démocrate, mais euh, je n'y vois pas euh, l'effet que ça aurait eu, pour moi c'est pas une punchline, euh, c'est rien du tout, c'est un agacement temporaire et euh, il a joué un de ses jokers, on lui a dit tu peux dire deux trois grossièretés par, euh, par débat, selon moi celle-ci est injustifiée et ne porte pas. Euh, je pense que dans, le, dans les phrases qui vont suivre, Trump va nous répondre avec un, un petit uppercut gentillet, comme ça, entre les jabs. Qui ne, qui ne met pas KO, mais qui euh, permet d'enlever de la table la question du golf. Tu sais que Trump est très moqué pour, pour sa pratique assidue du golf. Et évidemment, Biden n'a pas, pas pu s'empêcher d'en parler. Et euh, je pense que Trump l'a bien évacué, donc, euh, donc allons-y golf Tu probablement plus que moi, Tu entends évidemment, on sait avec Biden en fait, on sait quand il est tapé. C'est quand il rit. Trump ne rit pas. Non. Il plaisante, mais il ne rit pas. Et ça c'est un vrai comique enfin un orateur, quelqu'un qui fait rire les gens, n'est pas quelqu'un qui se marre. Ça peut être un on peut éventuellement, mais mais mais globalement, tu distilles et tu, tu observes, si tu te marres avant ta propre blague, tu la voilà. Donc on, on entend le bruit des coups, c'est pas paf, c'est ha hein, ha hein, ha, hein. et euh, du coup, bah on sait que c'est passé. Et surtout, là, on a la pro le premier exemple de, comme disait Léo, late night FM DJ voice, c'est-à-dire cette voix d'animateur radio de, de, de minuit, donc George Lang sur Europe 1, ou... Sur, sur RTL, pardon, ou je ne sais pas qui sur Europe 1. Pour eux, bonsoir, dans quelques instants, une émission spéciale, Les Nocturnes. Ce sont ces voix stéréotypées. Alors les plus jeunes qui n'ont plus aucune acculturation, ni à la radio, ni à la télévision, ça ne leur, ça ne leur parle pas. J'imagine que y a, le temps n'existe plus pour eux sur Internet et que tout se fait sur YouTube. Mais la génération qui a grandi avec la télé et la radio, sait qu'il y a un volume et un timbre qui sont propres aux voix des gens qui animent la nuit. Et vous allez entendre que Trump, qui a très souvent détimbré, c'est-à-dire parlé trop haut, euh, un octave trop haut, là, c'est un des premiers coups qu'il lui met avec le bon timbre. Écoutez bien le timbre de Trump et comparez-le à son timbre précédent. Quand et il, et il, he sits, he quand he il lui dit « Vous jouez plus course. au golf que moi ».« You probably play more than I do, Joe ». Late night, FM, DJ, voice, more than I do, Joe. Et là, ça passe crème, tu vois. Et, et, et d'ailleurs, on va l'entendre. <rire> uh, Celui-là, il est magnifique, parce que c'est un coup indirect. Il s'adresse aux journalistes, c'est comme si je m'adressais à toi, en fait, en te parlant, j'ai un petit coup de coude, tu vois, sur le côté. Celui-là, il est magnifique, et il est tellement magnifique que même le journaliste, dont pourtant j'ai dit qu'il était à 9,5 sur 10 et quasiment impartial tout le temps, ne peut s'empêcher de rire tellement c'est bien fait et tellement c'est sec, tellement ça tape sec, il n'y a pas un mot de trop, c'est bien timbré, là c'est parfait. Vous tenez des grands... Le, le contexte, c'était le Covid, on, lui, on reproche à Trump de faire prendre des risques aux électeurs en les rassemblant. Il dit, c'est en extérieur et ils, ont, ils peuvent mettre des masques s'ils veulent. Écoute, le, encore une fois, le coup de coude indirect. Vice-président Biden, vos, vos rallyes, vos conventions se, se tiennent en, en milieu beaucoup plus fermé, enfin en nombre beaucoup plus réduit. Et évidemment, là, c'est un pont d'or, tu ne peux pas ne pas prendre ça. Ben oui, c'est parce que personne ne vient. Tout à l'heure, je vous ai dit que Biden était dans la verticalité et Trump était à 20% penché en avant, et que celui qui était penché en avant était en général celui qui perdait le round. Eh bien là, regardez, c'est le contraire. On voit que c'est Biden qui est penché. Tu vois il vient de se faire railler. Alors, Trump est un peu voûté, il n'est pas penché. On voit simplement que, comme beaucoup de personnes un peu corpulentes, euh, il il n'est pas très rectiligne en fait, au niveau des, des omoplates, il a un petit peu voûté, ce qui est dommage d'ailleurs. Je pense qu'il devrait le. Enfin bon, il y a d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, au point de vue de, son, de la répartition du poids, tu vois, il a bien le poids sur les appuis, il est relativement vertical. Et là, celui qui vient de se prendre cette magnifique petite uppercute, il est en train de perdre l'équilibre. Il euh, faut toujours mélanger, enfin il faut toujours regarder sous deux angles. Hein, une paire de lunettes, c'est deux verres, on a deux yeux. Hein, un sur le langage corporel, un sur le langage oral, sur l'audition. Hey, hey, Alors là, encore une fois, euh, je ne sais pas si ça faisait partie de la valise d'insultes populaires que le candidat démocrate devait lancer à la tête du républicain. Tout à l'heure, on a eu un chuchu de taisez-vous, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait si différent du chuchu de taisez-vous de Raoult, qui figure au générique. Hein, quand il est exaspéré face à la journaliste, « Chut, taisez-vous ».« taisez-vous, -vous, posez une question. » Bon, là, était un... il était plus, plus, plus faible et plus méprisant, mais euh, tout à coup, dans, voilà, donc, nouvel euh, item dans sa valise d'insultes, « Vous êtes… » Mais c est, c est ça, c'est faible et c'est presque… Euh, on a presque l'impression qu'il répète des bruits de couloir, « Vous êtes le président américain le plus faible depuis euh, l'histoire de… Euh, » machin. Et euh, Trump, assez bien, mais peut-être avec un léger manque de retentissement, encore une fois, par peur de prendre la parole, lui sort le chiffre qui serait un bon slogan de campagne, c'est « j'ai fait plus en 47 mois que vous en 47 ans ». On va l'entendre pour la forme. J'imagine, Léo aurait peut-être pu nous le dire, j'ai oublié de lui demander, euh, ce 47-47, est-ce qu'il fait l'objet de t shirt est-ce qu'il fait l'objet de, de casquettes si je, si je le consultais, enfin si je le conseillais, euh, j'aurais plus mis ça que Make America, Great Again ou quoi que ce soit. Le 47-47, sans aucune explication décontextualisée, je pense qu'il aurait bien tapé. Par contre, il fallait le répéter au moins trois fois. Un message passe en, en communication, il faut le répéter trois fois. Hein, sinon les gens oublient etc. Donc euh, une fois, ce n'est pas suffisant pour en faire une punchline mémorable. You know, I've done more in, in 47 I've done more than you've done in 47 years, Joe. Voilà, donc ça, c'est dit, euh, il voulait le placer, il l'a placé, pour moi c'était quelque chose qui allait marteler au début, au milieu et à la fin, 47, 47, 47, 47, 47, 47, euh, peut-être l'a-t-il dit ou fait dans des, euh, des bases intermédiaires, dans des interviews, c'est toujours difficile évidemment, bon, même si on se tient au courant de l'actualité américaine, il y a beaucoup d'interviews de Trump, évidemment, auxquelles je n'ai pas assisté, que je n'ai pas vu. Et lui, il balance probablement son discours avec euh, ce qu'il a dit précédemment. Donc, euh, encore une fois, bénéfice du doute va à l'accusé, comme a dit Coach YouTube. Oui, alors là, c'est quand même soit un changement d'époque, euh, soit un changement de continent, soit les deux. Je ne suis pas certain que si tu reprenais l'intégralité des débats présidentiels de la Seconde République, donc tous les 7 ans puis 5 ans, sauf en, 2000, euh, sauf en 2002, puisque quelqu'un a refusé, euh, ce qui aura pu être le débat du, du siècle, eh bien je suis certain que dans ces heures et ces heures de débat, tu n'entendras pas le mot feeling, c'est-à-dire sentiment. Euh, C'est très incongru, je trouve, d'entendre le mot sentiment de, dans, à cette place-là, en ce lieu-là, à cette heure-là, il ne me semble pas qu'on gouverne la, pure, la première ou la seconde puissance du monde avec les sentiments, mais c'est évidemment le démocrate qui nous le sort. Pourquoi Parce que là, il est en train de nous faire les préliminaires. Hein. C'est un peu le, enfin, le Cunilingus avant la tirade, l'homélie démocrate utopiste. Hein. Vous connaissez cette petite distinction soélienne que j'adore. Euh, utopistes tragiques, les tragiques c'est ceux qui pensent qu'on fait au moins mal avec ce qu'on a et les utopistes c'est ceux qui pensent qu'il suffit de penser il faut et de se mettre ensemble et, euh, et demain l'air sera pur, les rivières auront plein de poissons en bonne santé qui sauteront directement dans nos assiettes et nous nous aimerons d'un bout à l'autre euh, du monde de, de Brest à Vladivostok comme dit l'autre Donc euh, Christophe est-ce que tu es bien chaud, tu es bien détendu Je suis détendu Tu es, bon. es prêt à, à la suite Je suis prêt donc on a commencé par les sentiments, maintenant on parle de l'enfance et il se rend tellement compte que c'est incongru qu'en fait tu vois qu'il bloque et euh, sa mâchoire ne suit pas en fait au niveau de l'élocution ça ne suit pas et comme souvent il ferme les yeux pour se reprendre et pour mieux réciter son texte. Donc là, évidemment, il se place hein, évidemment, dans la catégorie des opprimés, hein, ce qui justifierait évidemment de voter pour lui car il a grandi en banlieue et quand, car c'était, si j'ai bien compris, un Irish catholique, c'est-à-dire un catholique irlandais qui a subi les brimades et les discriminations, euh, tandis que Trump serait né avec l'argent de papa, bon, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. C'est souligné vraiment... Euh, à l'américaine, c'est-à-dire de façon larmoyante, c'est un peu comme le beurre de cacahuète, tu vois, c'est gras, sucré, et ça a écoeur. Mais euh, néanmoins, on en arrive à mon passage préféré, c'est le ⁇ We are the world, ensemble, tout est possible ⁇ Et là, il le récite vraiment comme une homélie, quoi. C'est-à-dire que le prêtre, il a marié quatre personnes dans la journée, il ne sait plus <rire> qui est qui et qui s'appelle qui, mais tu as quand même envie de croire qu'il pense ce qu'il te souhaite, tu vois. They look down on en fait, nous sommes tous Américains. La seule façon dont nous allons mettre ce pays ensemble est de mettre tout le monde ensemble. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire si nous le faisons ensemble. Nous pouvons prendre ça et nous pouvons défeuer le racisme. Ça va, Christophe, ça s'est bien passé, ce petit missionnaire euh, Oui, oui. Ah, T'étais oui, oui, oui, oui. bien, t'étais détendu, euh, <rire> ça s'accoulissait, ça quoi. Oh, nickel. Voilà. <rire> On est très ouvert d'esprit ici, hein. hommes, femmes, vieux, séniles. Alors, « des they, they, they »,« they, they, they », c'est évidemment les policiers sur le terrain. Nous sommes dans la fin du débat, dans le dernier round. Le dernier round est consacré à la sécurité. Moi, j'aurais paradoxalement presque commencé par ça, puisque nous sortons des, des émeutes « Black Lives Matter ». Euh, dans la sécurité, évidemment, Trump est, j'imagine, sans grande difficulté, le favori des différents euh, syndicats des forces de l'ordre, et euh, il va pas se priver de l'infliger, et là, c'est plus qu'un jab, là, c'est vraiment, c'est un crochet, quoi, c'est-à-dire que là, euh, je sais pas si Trump est droitier, mais là, c'est vraiment, euh, là, c'est vraiment le beau, le, beau, le beau crochet droit pour finir, euh, qui, selon moi, à la fin, finit par le mettre à égalité, alors qu'il partait perdant, hein, je l'ai dit, au début, il a perdu, en fait, les deux, trois, premier round. Bidon nous livre une version de, du maintien de l'ordre complètement euh, utopique. En fait, il nous refait le coup des grands frères en banlieue, c'est-à-dire que les policiers connaîtraient par leur petit nom les délinquants et ils seraient accompagnés dans leur action sur le terrain d'un psychologue qui les empêcherait de sortir la matraque hein, tu vois donc il faut qu'il explique un petit peu ça à Macron par rapport aux gilets jaunes d'envoyer des psychologues ça, ça pourrait nous servir Christophe, qu'est-ce que ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu que ça évoque ça That's not what I'm talking... That's not what they are talking about, uh, Joe. That's not what they're talking about. Ça, c'est ma... Late Night FM DJ Voice Écoutez-la ouais. Il a détimbré tout le début du débat, qui était paradoxalement celui où il était en mauvaise posture physique, incliné vers l'avant, et il regardait... Et, et, et, euh, son angle de vue était mauvais, sa posture était mauvaise, donc son timbre était mauvais, et son élocution était mauvaise, son agressivité était mauvaise. Tout est corrélé, en fait. Hein. La, la posture, le timbre, le rythme, là vraiment, cet enchaînement, techniquement, pas sur le fond mais sur la forme, il est parfait. C'est le bon timbre, c'est le bon rythme, il l'a intercalé dans un blanc. Ça c'est un petit peu comme quand en classe on voulait parler. C'est quand on voulait discuter au fond parce qu'on n'écoutait pas. En fait, il faut parler dans les blancs du prof. Et les cons parlaient quand le prof parlait, en disant, bah, justement, il ne va, va pas nous entendre. Et en fait, ça a insupporté les profs, je ne sais pas si tu en avais qui ont dit ça. Si, si. ça les a... Et Moi, je parlais dans les blancs. Je vous fais réentendre juste un instant la late-night FM DJ voice. That's when crime went went down. Down. He went Écoutez les It went timbres. Down. He went down so we have to be La voix blanche. Down. He went down Biden a une voix blanche en fin de débat, et Trump a une voix bien timbrée, c'était le contraire au début. That's, that's not what, that's that's not exactly what they're, exactly talking they're talking the about That not true That is not true he on dirait Michael Jackson, I love you, that is not... J'adore Michael Jackson, mais enfin, dans ses interlocutions publiques, c'était ridicule. I love you, that is not true. Et regardez, hein, curieusement, hein, c'est toujours lié, hein, toujours. Et regardez Trump, droit comme un piqué n'est pas une question de, de, de comment on tient ses épaules ou etc. C'est une question de où est ton poids, est ce que ton, est-ce que le par rapport à ton baricentre. es penché en avant ou es sur tes appuis et, et ça correspond toujours au rapport de force instantané. Citez un, syndi Cite un syndicat policier qui, euh, qui est là pour qui, qui te soutient. On a le temps. On n'a pas le temps. Si, si, on a le temps. <rire> Nomme un syndicat policier qui te soutient. Et là, tu n'as plus le rire, tu as juste... <rire> tu as le début du rire, mais il n'arrive pas à le faire, en fait. Bam, pam Terminé, sauf que perdu des points au début donc désolé donald tu termines pour moi à égalité ding, ding, ding, ding. fin de la vidéoscopie du premier débat trump bidon élection présidentielle 2020 si vous voulez les suivants vous savez comment vous manifester par euh, vos encouragements votre demande sollicitez moi écrivez moi sur twitter écrivez moi sur instagram écrivez moi sur facebook manifestez vous en commentaire le pouce on leur a déjà dit christophe est-ce qu'on leur a dit que s'ils aimaient pas il fallait surtout ah, il faut en mettre deux. Voilà, pouces, bien prendre voilà, en compte. Vous cliquez deux fois sur le pouce vers le bas. Et euh, rendez-vous donc le 15, je, autour du 15, euh, dans les jours qui suivront, le 15 octobre, je non. crois, pour le second. Ah oui, pour le second. Euh, oui, pour bien. le second round. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard.